On avait déjà beaucoup appris et on devait présenter. Frère, il faut imaginer que c'est pas. Il faut like, réaliser qu'il faut se rendre compte que c'était pas le primaire, c'était pas l'humanité ou encore le secondaire. C'était l'université. C'était les études supérieures. Frère. mais. Moi là, je suis une Je. Je. Frère. Donc, là maintenant, c'était les présentations. Il y avait, avait d'autres cours qu'on qu apprenait en français, comme il y avait l'informatique, les CAB qu'on apprenait, qu apprenait en français. Il y avait quand même d'autres 3-4 cours qui étaient en français. Et le reste était en anglais. Étant en anglais, c'est-à-dire, un de vous en anglais. On explique en anglais tout ce qu'on On peut rentrer le, le mot français en fait. Quand le professeur vient, il demande où sont les étrangers, vu qu'ils sa savent qu'en fait, que il y a beaucoup d'étrangers de pays francophones Du coup, quand ils viennent dans l'auditoire, dans l'amphithéâtre, dans la salle tout, ils demandent en fait euh, euh, où sont les étrangers. Les... Il y a combien, en fait, ils demandent. Est-ce que vous avez de problème avec l'anglais Est-ce que vous comprenez Si on dit oui, à ce moment-là, il va juste parler en anglais, genre. Mais si on dit non, et à ce moment-là, il va commencer à essayer de mélanger. Tu vois, essayer de mélanger, il mélangeait les français et tout. Mais je t'ai dit, c'était toujours The struggle was real C'est ce que je peux vraiment dire. The struggle, moi, je suis une survivante vraiment. <rire> The struggle was Et hey, je, vous... hey, je vous jure, hein? les struggles. Et maintenant, c'était la présentation. On avait fait d'autres présentations en français. J'avais vraiment tapé ça. Parce qu'après, les moitiés, ils parlent français, mais ils ont aussi un problème avec les français, tu vois. Genre, ils parlent, pas, ils parlent beaucoup en créole et. L'anglais, mais ils comprennent en fait parce que le créole c'est vraiment euh, le français déformé, si on va vraiment dire comme ça. Genre, c'est si une personne euh, comprend le français, il peut facilement parler créole. Et une personne qui parle créole, il peut facilement comprendre les français, tu vois. Même s'il si aura des difficultés, mais il peut facilement comprendre. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, quand c'était euh, le truc de, de français là, on était là, on sortait les ailes, tout ça. <rire> et quand c'était l'anglais, bah, c'était des choix, et maintenant. C'était notre toute première présentation. En fait, prenez le papier mouchoir, prenez, euh, je ne sais pas tout, le vix, prenez tout parce que vous devez plaire avec moi en fait. Parce que ce n'est pas possible. Vous devez, on est la famille, donc vous devez porter ma souffrance, ma douleur, ma honte, vous voyez? Donc, c'était <coughs> la présentation. Écoute, ma question, c'était l'anglais. C'était quoi déjà? C'était le lettre, en tout cas, je ne me rappelle plus. Mais c'était quelque chose comme ça. En tout cas, je vais, attendez, je vais essayer de m'y rappeler. C'était avec madame pierre Et je suis en train de citer l'un de la autre En tout cas, je sais que c'était avec madame, cette dame-là. Et on devait parler en anglais. Et elle nous avait donné de, de thèmes, en fait. Elle nous a donné des titres, tout. Tu vas chercher sur tel thème, ou encore toi-même, tu choisis. Donc, comme moi, j'avais choisi, que je voulais parler de la euh, trypanosomiase, OK Trypanosomyasis, yes. Je voulais parler de trypanosomiasis. Donc c'est là que je suis tombée amoureuse de ces trucs-là. Je voulais... <rire> Donc yeah, j'avais choisi ça et je voulais parler de ça. Frère, quand je suis partie me documenter, faire mes recherches, j'ai tout bien fait. Et comme d'habitude, j'avais toujours tapé, Google à traduction et tout. Il y avait d'autres mots quand je commençais. Like, je pouvais maintenant former une phrase, tu vois. Genre une petite phrase, like, I'm hungry. I uh, want to go home, tu vois, un peu ces genre de, bon, maintenant là, c'est quand même, j'abuse, mais je pouvais quand même former comme deux phrases, tu vois, comme deux mots, je pouvais former de tout comme ça et tout. Et bon, les phrases, en tout cas, j'abuse, mais je pouvais vraiment dire deux mots, en fait, de, de, de suite et tout. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé J'avais très bien fait mon travail, j'ai vraiment très bien fait mon travail, mais en fait, c'était la présentation. Il fallait présenter, ce qui ne contestait pas ton rapport et tout ce qui contestait, c'était la présentation. Donc, il faut, il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas vraiment très bien mais Imagine, c'est une langue en fait, une langue c'est bien profonde, c'est bien vaste, c'est bien fond en fait, tu vois. Du coup, tu peux pas apprendre ça, même si tu es intelligent, comment tu étudies comme une malade et tu peux pas apprendre ça juste en quelques secondes, tu vois. Donc, je, je continue toujours à apprendre avec mes habitudes euh, et tout et tout et tout et, et <rire> c'est maintenant mon tour. C'était mon tour, je me disais, hey, qu'est-ce que je vais faire ici En tout cas, je vais juste dire. Et qu'est-ce que je commençais à faire C'est que je commençais à bloquer les mots, en fait, tu vois. J'ai je, je bloqué comme si mon rapport et tout. Et quand je, je serai devant là, je vais I'm going just to, to sing, en fait, tu vois. I'm going to sing, je vais réciter et tout. Et donc, j'arrive là. Et imagine, j'avais maîtrisé ces sujets-là, en fait. Et mais de ouf, j'avais maîtrisé ces, ces sujets. Je pouvais parler de ça à n'importe quel moment. Ça me fait tellement mal, en fait. <rire> mais je suis trop mauvaise. <rire> non, mais sérieusement. Et je les avais présentant. C'était maintenant mon tour. C'était maintenant, en fait, il y avait d'autres qui étaient aussi proncophones qui, c'était quand même un plein tout petit peu débrouillé et tout. Là où ils n'arrivaient pas, ils laissaient, en fait, tomber, tu vois. Et moi, je suis partie là la récitation qu'on avait, qu avait appris pendant les présentations « Hi everyone oh, » ou encore « Good morning everyone »« My name is oh, » ou encore « My name is Raphael Sikila »« And uh, I'm from Congo and, »« And today I want to talk about Tupanosomyces » okay. Et la dame était devant « Et tu sais la dame là » quand il s'agit de ses cours, de ses interroges de ses euh, like ça il m'a été tout de ses présentations, elle ne blague pas la dame, elle est gentille toute l'année, mais quand il s'agit de ses interroges, de ses trucs, elle rigole. On a changé les personnes, je vous dis. Donc, elle rigolait pas. Elle était là, genre, elle a fait comme ça et elle était devant moi. Imaginez les stress. Le stress. The struggle was win. Moi, je suis une survivante. Regardez, je suis en train de pleurer. Mais je vous jure, je suis en train de pleurer, je vous dis. Je suis une survivante. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle était devant moi. Et j'étais devant la salle, imagine que c'était vraiment ma première fois que je me tiens devant le genre. Et les stress de ça, et les stress de la dame qui était comme ça, elle bougeait et ses yeux ne bougeaient pas. Et me regarde comme ça, avec son truc et avec ses lunettes en fait. Et du coup, quand tu dis que le chat essaie d'écrire. Donc là, je commencé to Et aujourd'hui, je vais parler de is tu parles aux machines, tu parles aux je commence à essayer, à essayer, mais tu vois quand quelque chose est plus fort que toi, tu n'arrives pas. C'était ce qui s'était passé. Donc, tu vois, tellement j'avais compris la, euh, euh, euh, euh, mon sujet en fait. Je pouvais parler de ça de n'importe quelle manière, même si j'avais pas respecté ce que j'avais écrit. Mais je voulais vraiment, tu vois, vous, vous donner en fait ça, tu vois, et. Je, je commençais à parler en français, tu vois, imagine, tu vois dans ma tête, il y, y avait un combat, il y avait un combat, donc je me disais, je dois parler en anglais, parce que si tu ne parles pas en, en anglais, en fait, tu as perdu tes points, tu vois, donc je me disais, je dois parler en anglais, et là, j'essayais, à ce moment-là, je, je réfléchissais pas encore en anglais, tu vois, donc je formais vraiment de, littéralement de phrases comme ça, donc je suis partie comme ça, j'essayais, j'essayais, j'essayais, jusqu'à ce que... Une phrase, toute une phrase en Un français est sortie de ma bouche. <coughs> <coughs> Aujourd'hui, on rigole, mais votre soeur était dans le. C'était était la descente sans enfer. C'était la descente sans enfer. Hey. I'm crying, like, seriously, I'm crying. <coughs> Donc, hé, mon frère. Donc, je voulais parler en anglais en fait. Je voulais parler je voulais présenter en fait. Tellement j'avais la maîtrise et j'avais ai, tellement aimé en fait ces sujets-là, tu vois. Et je me disais que vu que c'est, en fait, le, et vu que, ils savent pas en fait tout, ils savent pas tout du Congo. C'est mieux que je parle de ça, qu'ils soient au courant de ça, tu vois. C'était vraiment avec ces soucis que je voulais parler de ça. Et du coup, je sais, je sais, je sais. En fait, moi, je pensais que j'ai parlé en anglais, mais en fait, la phrase s'est sortie en français <rire> et la dame était comme stop. Et j'étais en train de trembler. Je suis en train de trembler et j'avais envie de rentrer dans la terre. d'ouvrir la terre comme ça, de rentrer. Et puis voilà. Elle dit, stop En fait, es dans un cours qui est dispensant en anglais. Alors, tu dois présenter en, en, en, en anglais. Si tu dis encore un mot en français, je vois aller voir couper tes points, hein, tout ça, tout ça, tout ça. J'étais comme, seigneur, comment je vais faire Et là, tous les mots que j'avais bloqués en fait étaient déjà partis. Et moi ils <rire> Et mes frères, tous les mots que j'avais bloqués que j'avais bloqué dans ma tête étaient déjà partis. Je veux pas comme ça je suis en train de pleurer tellement mon âme était embarrassée. Non, je, je pleure. En fait, les larmes sortent comme ça parce que je suis en train de rigoler. <rire> Mais après, il y, y a mes yeux qui sont dérangés. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, je pleure pas. Eh, <rire> hey, mes frères, je vous dis, « The struggle, the struggle, the struggle was real. »« You see, I couldn't, couldn't say you both, like, oh my God. <rire> » Et puis, elle m'a dit, « OK. » Et elle a pris mon rapport. Et quand je suis rentrée, j'ai dit qu'il est triste t'es dans triste, tu vois quand c'est pas que tu, en, en fait je vous dis hein, la vie c'est difficile, une la vie life is hard frère je vous dis la vie est difficile apprendre là hein, c'est pas facile aujourd'hui vous me voyez je dis un peu de mots je sors un peu de phrases et tout frère si je vous raconte les, la genèse vous allez dire oh on te prend ses champagne est-ce que moi je prends, non je prends pas de champagne malheureusement, de vin en euh, alcoolisé, on te donne ça viens, viens, viens, viens, viens, viens prends ma carte bleue, utilise comme tu veux viens, achète des, je sais pas de bouquins, achète tout ce que tu veux c'est ce que vous allez me dire en fait, parce que votre soeur vient de loin, de chouabou comme on dit le témoignage est grand le témoignage sera grand, le témoignage est déjà grand parce que si on commence à on rentre là-bas depuis depuis, comme ça. À... Regardez comment je me perds avec le sujet que j'aime. Et mes frères. Donc c'est là en fait que c'était vraiment difficile. C'était la première présentation et ça s'est vraiment très bien passé. Parce que comme je vous ai dit là, j'ai juste pu me présenter, pu présenter mon sujet, mais je ne pas parler en profondeur. Alors c'est un sujet que j'ai maîtrisé, que j'aimais beaucoup, que j'avais vraiment, je me suis vraiment très bien documentée sur ça. J'avais très bien appris, j'avais très bien compris en fait, tu vois. Et... Qu'est-ce qui s'est passé Mais malheureusement, mais heureusement, je vais dire malheureusement, heureusement, j'avais réussi en fait ces cours-là. Je ne sais pas par quel miracle, les il ils prennent soin de nous dans tous les domaines. <rire> Donc du coup, euh, j'avais réussi en fait ces cours-là. Je ne sais même pas comment. Il y avait, à part de présentation, il y avait aussi d'autres, tu vois, je pouvais écrire l'anglais en fait. Je pouvais écrire, mais parler. Hein? Ça, c'était compliqué. C'était compliqué. Ah, mais c'était oh, trop compliqué. Donc, euh, ma première présentation, du coup, ça a été très mal passé. Mais je sais pas, baisser les bras, j'avais continué à étudier. J'avais continué à apprendre, j'avais continué à apprendre. Jusqu'à ce que je commençais maintenant à m'intéresser aux anglophones, aux gens qui parlent aux anglophones, enfin, qui, c'est je dis, qui parlent anglophones. Aux gens qui parlent anglais, qui maîtrisent l'anglais et tout, tu vois. Donc, du coup, je commençais vraiment à, à faire ça. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré.